de le monde est cruel. On se comprend pas. C'est le bordel, un qui dit chute. L'autre, very well. On est plus là. Communication zéro. T'as trop d'ego Un verre d'apéro. Et tu perds ton cerveau. Mais c'est pas grave, tu t'en sers pas, frérot. Avant ça le réseau. Yes, tu es le gamin qui veut faire l'homme. Tu cherches l'approbation du roi comme le bouffon. Tu te fais manipuler t'as oui. le double fond. Tu veux être quelqu'un, mais des personnes. En un seul geste Tu aimes et le lendemain tu détestes L'hypocrisie sur le micro je teste Un, deux, and for the wicked no rest Enfant de Babylone tu t'étonnes Que tes relations humaines soient ta faune Un sur nos faunes tels Des fantômes des spectres respecte ma pensée directe ta défaite est cruelle Dans le décombre de mes pensées tu me rappelles Que l'homme n'est pas asservi Mais la bête qui lutte en toi N'est autre que toi-même Frise de papel, le monde est cruel On ne se comprend pas, c'est le bordel Un qui discute tout notre père